écoutons les petits loups, j'ai que vous avez bien suivi je vais tout simplement vous proposer le deck du moment le deck un petit peu pété le deck euh, vraiment euh, très à la mode et très très intéressant et je le savais je le savais que ce deck là ou en tout cas cette synergie alors il y a plusieurs synergies évidemment euh, dans ce deck hein, c'est euh, Marvel Snap c'est avant tout un jeu de synergie plutôt qu'un jeu de deck c'est pas moi je vois ça plus comme euh, il y a 12 cartes et dans ces 12 cartes il faut essayer de mettre un maximum de synergie ensemble sans forcément en mettre trop sinon bah forcément euh, elle n'arrive plus à se mettre ensemble et en même temps il faut pas en mettre euh, peu sinon finalement ça polarise un petit peu le deck typiquement je pense au deck Wong euh, quand on joue ou Mister Négatif quand on joue seulement Wong avec des trucs ou Mister Négatif avec des trucs si on n'a pas euh, ni le Mister Négatif ni le Wong forcément le deck euh, bah, perd donc voilà l'idée c'est de mettre un maximum de synergie et en même temps mais ça reste quand même un jeu de deck Attention, c'est pas juste mettre des synergies ensemble Genre ça, ça marche avec ça, je le mets dans le deck Ça, ça marche avec ça L'idée c'est quand même d'avoir une cohérence Parce qu'il y a quand même des archétypes avec les decks contrôle, Les decks un peu mid-range, les decks un peu combo euh, Etc, mais, mais voilà Petit euh, de... Comment dire Petite chose un petit peu technique et j'espère que ça va vous aider. Essayez de voir le jeu comme ça, comme un jeu de synergie plutôt qu'un jeu de deck. Typiquement, vous avez un deck, vous voyez un deck sur internet de 12 cartes et vous dites « Ah ben non, il me manque ça, je peux pas jouer euh, le deck. » Non, essayez de vous dire « S'il me manque ça, avec quoi cette carte euh, finalement combotte, synergise ?» Ok, donc j'enlève les deux et je remplace tout simplement par une autre synergie. Vous voyez l'idée Si c'est pas clair, on, on peut en discuter dans les euh, dans les commentaires YouTube, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour déjà mieux comprendre le jeu et Accessoirement, ne pas être frustré quand on a finalement euh, pas une ou deux cartes ou trois cartes d'un deck. Finalement, il y a toujours des façons de, euh, de remplacer tout ça. Alors, j'ai crafté staturière. Euh, stature, c'est euh, sorti il y a pas mal de temps. Ça descendra pool 3 euh, en juillet, donc pas tout de suite et quand c'est sorti je vous ai dit cette carte là va être une des meilleures cartes du jeu, cette carte là va être exceptionnelle et c'est vrai que là on commence à voir que la carte est très très très cool, alors elle est pas cool parce qu'elle est méga puissante, même si elle est je trouve méga puissante, mais finalement alors, ça, vous allez me dire c'est un peu bizarre, Fichou t'adorais la carte mais tu l'avais pas craftée, tout simplement parce que j'avais pas assez de, euh, de, de, de jetons hein, finalement, de collectionneurs et finalement j'avais laissé entre guillemets j'avais fait le lâche hein, si je peux dire, j'avais laissé les autres la jouer et finalement il y avait pas vraiment de deck fort avec stature mais voilà dans ma tête, et même je l'avais dit en stream sur YouTube, voilà, j'ai annoncé un, un avenir très prometteur, euh, finalement pour euh, pour cette carte. Donc euh, donc la stature, elle est actuellement à 3000 jetons et euh, en juillet, elle sera tout simplement euh, pool 3. Euh, dans ce deck, il y a un petit peu de, enfin il y a plein de combinaisons en vrai, mais il y a deux combinaisons qui sont pour moi vraiment marquantes. Euh, donc la combo euh, avec stature, c'est évidemment Black Bolt. En plus, le Black Bolt est magnifique. Attendez ça je sais que c'est important pour ceux qui sont sur téléphone comme ça vous prenez une petite photo et vous avez la liste en grand donc vous avez la stature qui évidemment va euh, coûter 5 mana pour cette de puissance mais va coûter 1 si euh, une carte est défaussée euh, chez l'adversaire donc euh, vous avez le black bolt qui va faire une... Défausser une carte chez l'adversaire, donc ça va vous permettre de jouer la stature pour un mana. Donc, ça c'est déjà une combinaison. Vous avez euh, le Dark Oak qui fonctionne avec Roxlike, qui fonctionne avec euh, Korg. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment un assemblage de plein plein de combinaisons et finalement qui fonctionnent bien ensemble. Alors, oui, pardon, je, je reviens rapidement sur la stature. Pourquoi est-ce que c'est très fort en ce moment Tout simplement parce qu'on est dans une méta où il y a pas mal de chang il y a pas mal d'Enchantress et finalement, Stature Black Bolt, ce sont tout simplement, Enfin c'est une combinaison qui tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on voit plein de decks comme ça. Alors, ça c'est je trouve la liste la plus intéressante quand on a envie de jouer Stature Black Bolt mais il y a des versions avec euh, Moon Girl pour dupliquer Stature il y a des versions plus contrôle où on va jouer Shang-Chi et Enchantress il y a des versions même méga contrôle où on va jouer euh, euh, pourquoi pas Killmonger mais dans ce cas là on joue pas euh, Korg, euh, Nebula enfin, voilà, il y, y a plein, plein de, de façons de faire donc vous avez cette synergie là, vous avez Rockslide, Darkhawk, euh, Korg, vous avez euh, Nightcrawler, à la place de Nightcrawler vous pouvez mettre Jeff, si vous avez Jeff, moi j'ai pas de Jeff sur ce compte, j'ai Jeff sur l'autre compte, mais Nightcrawler ou Jeff c'est tout aussi bien, enfin Jeff est peut-être un poil mieux mais ça vaut pas 6K euh, juste pour remplacer, euh, euh, après si vous avez envie de jouer les deux, là dans ce cas là il faut crafter Jeff, mais voilà si vous n'avez pas de Jeff c'est pas très grave, vous mettez Nightcrawler. Il y a la Polaris et il y a évidemment Maïs Morales, donc c'est 5 points pour un mana si une carte a été déplacée, donc c'est très très intéressant. Euh, vous avez Shuri qui marche très très bien dans ce deck parce que vous avez du Zabou euh, et euh, l'idée avec Shuri c'est d'être assez libre finalement. Enfin voilà. les, les explications je les, je les, euh, je les ferai durant les, les games, sinon ça va être saoulant. La Nebula évidemment c'est le meilleur T1 du jeu, c'est une question qui me revient souvent. Euh, Nebula c'est quoi Fichou, est-ce que c'est trop fort, est-ce que c'est trop faible, je comprends pas pour moi, c'est une carte euh, probablement une des meilleures, un des meilleurs T1 du jeu, comme Iceman, comme euh, Sunspot, c'est très très fort, mais c'est pas une carte de deck building. Alors, on peut évidemment entre guillemets, un peu construire autour, par exemple avec un Storm, si on fait le choix de ne pas jouer Storm, mais on peut mettre Storm et ça combotte très bien avec Nebula, ou Spider-Man, etc., ou Professeur X, pourquoi pas. Enfin euh, voilà, c'est une carte qui est très très forte, mais voilà, c'est pas une carte, c'est pas un Thanos, euh, euh, pour le coup, c'est pas un Rock Slide, on va pas créer finalement un deck autour, c'est pas un Zabou, vous voyez, mais c'est une carte très très forte. Et, euh, et puis voilà, on part en game. Comme ça, vous voyez euh, comment fonctionne le euh, paquet. Mais voilà, c'est un paquet avec euh, pas mal d'initiatives, pas mal de puissance. On tourne autour de Chang, on tourne de, autour d'Enchantress. De, euh, en termes de snap, vous snappez si vous avez une curve. Donc première chose à faire. Donc si vous avez un semblant de curve, vous snappez, c'est-à-dire vous avez Nebula euh, avec euh, je sais pas euh, T1 Nebula, T2 Korg, T3 Polaris into uh, rockslide, dark oak, enfin vous voyez, dès que vous commencez à enchaîner chaque tour une créa, vous allez snapper, et, euh, et vous snappez également quand vous avez Zabou et un T4 en main. Donc voilà, ça c'est les snaps, on va dire agressifs, mais les snaps théoriques. Euh, et après, vous, évidemment, vous pouvez euh, snapper en fonction des lieux, en fonction de ce qui se passe évidemment chez l'adversaire. Oh, ça c'est par exemple typiquement, si, si on n'avait pas Zabou mais qu'on a qu'à martage, et qu'on a chouri en main, bah voilà, c'est le fameux snap opportuniste qui nous permet finalement de. On a une belle combinaison, donc on va la snapper. Euh... Euh... Ok. Ebula, cloak, c'est bizarre. Et pourquoi pas Ça c'est super chiant pour nous. Waouh. On fait Shuri maintenant. On va chourir maintenant. Euh, autre petite chose, mais je l'aurais... Ré... Oh, attendez. La wave. On peut staturomide. Donc oui, vous avez également des versions avec euh, Tasmaster. On peut par exemple, pourquoi pas, mettre Tasmaster dans le deck. Par exemple, si vous n'avez pas Nebula, parce que c'est dans une carte du Season Pass. Attendez, il y a un truc de cube gagné là qui est désagréable. Pardon. Euh, Excusez-moi. On va jouer évidemment sur la ligne. Donc voilà, si jamais vous n'avez euh, vous vous pas Nebula, franchement, vous mettez un Tasmaster, ça marche très très bien. Euh, ok Doki. Bon, le Galactus, c'est un deck qui n'existe pas mais qui n'existe. Euh, on va Corg Korg, j'imagine euh, donc, on va partir, hein, tout simplement, parce qu'il y a souvent euh, Spider-Man ici. On lui laisse les points, tranquillou. Euh, le deck est contrable, évidemment, parce qu'on a Polaris. Donc, euh, on peut arriver à le, à le contrer dans certaines situations. Ici, on n'avait euh, pas l'initiative, malheureusement. Donc, euh, bon, voilà. Après, Galactus, n'essayez pas trop de tourner autour de Galactus. Après, il faut toujours... Normalement, dans un deck bien construit, il y a toujours une carte anti-Galactus. Un Polaris ou un Magneto, n'importe. Après, il ne faut pas spécialement faire des decks anti-Galactus, parce que, voilà, ça va vous euh, faire... Déjà régressé en termes de gameplay Et puis même en termes de deck building euh, faut pas. En fait Galactus c'est juste que Il n'y en a pas tant que ça Mais ils sont tout le temps chiants Mais en fait si vous allez regarder à la fin Votre winrate contre Galactus Logiquement il sera toujours Si vous avez un deck un peu méta Plus ou moins Vous allez toujours avoir un bon winrate Contre Galactus Et c'est vrai que parfois bah, En fait les défaites Elles font toujours plus mal contre Galactus Parce qu'on a l'impression qu'il a rien fait Qu'il a juste balancé ses cartes Mais bon voilà Après euh, je sais qu'il y en a qui adorent Galactus Les fameux Galaboys euh, moi je vous inviterai les gars la box à essayer de jouer d'autres decks et vous allez voir que vous pouvez vraiment vous allez sûrement être surpris par Marvel Snap et vous dire ah mais en fait c'est vachement bien Marvel Snap. Enfin voilà. Euh... Ok Doki, on va Korg là je pense. Zabu, donc match mirror. On a snappé parce qu'on avait une curve avec cette Nebula. Et on enchaîne plutôt pas mal. Euh... Ok Doki. Ça, c'est un peu chiant pour nous. Ça, c'est très chiant pour nous. Je crois qu'on va faire Nakia ici. Je crois qu'on va faire Nakia ici. Euh, Petit tips par rapport au déplacement. Par exemple, si vous faites Nightcrawler T1, essayez de jouer... En fait, la difficulté de ce, de, de ce deck, c'est jouer avec les outs. Jouer avec la draw. Avec la pioche. C'est-à-dire que parfois... Tour 5, vous allez avoir Black Bolt et une autre combinaison. Ok. Euh... Ouais, juste Black Bolt. Autour hein. euh, autour 5. Pas Dark Oak ici. En vrai, là, il hein, va falloir le gagner. Hein, donc le Dark Oak est gros. Donc ouais, essayez de vous dire, si je pioche ça, je vais faire ça en amont. Par exemple, le fameux déplacement du Nightcrawler. Si vous êtes sur un tour où vous êtes sous abou, votre T4, logiquement, ce sera un T4 qui coûtera 3. Et il va vous rester un mana flottant. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bah je vais déplacer le Nightcrawler comme ça sur mes 4 manas. Si jamais je top deck, vous voyez, c'est. bon ça c'est la base des jeux de cartes, mais c'est vrai qu'on le fait un peu moins dans ce jeu-là. Mais voilà, avec ce deck-là, il faut toujours essayer de se dire, si jamais je pioche ça, je vais faire ça comme play. Je sais pas si c'est très clair. Euh, bah écoutez, euh, là on gagne, non On est à 11. Ah, il peut déplacer, remettre. Mais je pense que ça a du sens. La stature. Vous voyez, on a le Chang, mais qui ne fait rien. Euh... Ouais, on est derrière à gauche. Après, on a quand même des points, genre au mid... Euh, le Dark Oak est quand même assez beau. C'est lui qui a l'init, donc il peut pas me chanxi mon Dark Oak. Euh, j'ai combien de cartes 5 cartes dans le deck, je peux lui en rajouter un peu. Est-ce que c'est pas ça comme play Le problème c'est que là j'ai 11. C'est pas énorme 11. Il n'y a pas un play où je fais genre ça pour essayer de décaler. Ouais mais ça va décaler Zabu. Et si je fais ça, j'ai 16. 16 et 2, j'ai 18, non. Elle est pas évidente cette partie C'est lui qui joue en premier Est-ce qu'on n'a pas un Chang à faire peut-être En se disant qu'il va plutôt aller à droite bah, Moi j'ai 5 cartes Et lui il en a 4 Le problème c'est qu'il y a Pas grand chose à droite Je pense que c'est quand même le play On va prendre le risque ou c'est risqué <rire> Allez. On, y, on, on espère qu'il va euh, Darko Oak à droite. Ah zut, GG. Ah, L'Enchantress en plus. Dans tous les cas, j'aurais pas mis au mid. Ok, le Darko qui décide de jouer Darko que... Euh, il joue l'Enchantress donc à la place du chang Mais vous voyez, c'est intéressant, on a à peu près, les, on a exactement les mêmes listes. Donc euh, là, ça s'est joué sur le Zabou qui a donné le petit coup de peps. Donc, euh, bon, rien à dire. Hein. Mais vous voyez, ça c'est encore une. Euh, remarque, non, j'allais dire que c'est encore une autre version, mais. Enfin, en, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est exactement la même liste. C'est juste qu'il préfère Enchantress que Chang-Chi. Mais là, c'est pour le coup, il y a une vraie vraie liberté autour de, cette, de ce slot. Même je dirais, pas forcément que de shang ou Enchantress, mais vous pouvez vraiment rajouter une, un, un autre T4. Euh, par exemple, si vous avez un, un, envie d'un 4 de construction, par exemple, c'est pas choquant de mettre une Moon Girl. Euh, voilà, je trouve que Shang dans la méta, c'est très intéressant. Mais euh, Moon Girl, ça marche euh, très bien également. Donc là, on a une curve, donc on va snapper. C'est important le snap agressif. Hein. Je sais qu'il y a une personne dans, dans les commentaires qui est assez agressif avec moi parce qu'il ne comprend vraiment pas les snaps agressifs. J'ai essayé de lui expliquer. Euh, J'espère qu'il l'a compris. Mais euh, et voilà, c'est pas juste parce que la personne disait il euh, n'y euh, a que toi et tes disciples qui, qui euh, snappaient agressivement. Euh, les bons joueurs ne le font pas. Euh, ma théorie elle est mondiale hein, entre guillemets Enfin c'est pas ma théorie mais le, La théorie sur le snap agressif que j'ai essayé de développer J'ai essayé de travailler euh, Au fur et à mesure des lives et des vidéos euh, Tout le monde quand même Tous les meilleurs joueurs du monde s'accordent à dire que c'est la bonne chose à faire Donc euh, voilà et Après vous, vous avez le droit de pas le faire hein, Encore une fois mais voilà, ne, Si vous critiquez ma façon de snapper en disant qu'elle n'est pas bonne Pour le coup elle est bonne C'est la meilleure façon de faire mais Encore une fois c'est une façon qui est assez technique parce que ça nécessite de d'abandonner pas mal. Et l'abandon nécessite une connaissance de méta. Voilà. Ça on met de côté. On continue sur le jeu. Euh... Donc là vous voyez le fameux déplacement. Bon là c'est en main en main donc c'est facile. Donc on va faire chouri là. On va déplacer là. Donc, prochain tour on va euh, Speeder Morales à droite Je pense Et, euh, et ça ici oh, Ok Oh c'est intéressant hein C'est intéressant On a des points On a de la tempo euh, On va passer Donc vous voyez on fait quand même pas mal de points oh, Zabou c'est une très bonne carte en ce moment Balderco qui est une excellente carte on... Il y a le Blue Marvel Ok on aurait préféré avoir un champ 13 dans ce, dans ce cas-là. C'est rare de jouer Ah non, il a eu Blue Marvel avec Coulson. C'est-à-dire, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre de jouer Blue Marvel dans, dans ce paquet. Euh, on peut faire un Dino. On peut faire un Dino. Genre Dino à gauche. Le, le, ouais. Dino à gauche me va. On est bien devant à droite. On a le Chang-Chi pour détruire son dino. Là, il va quand même jouer un dino, normalement. Et si jamais il n'y a pas dino, dans tous les cas, on aura l'initiative. Enfin, on, on pourra jouer plusieurs cartes. Le Chang. Ok, Chang sur Spider Morales, ça nous va très bien. Le petit Spider ici. Il a l'initiative. Donc, en vrai, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah, ça, c'est gros. Donc, on va faire quoi Un Dark Oak ici. Il a trois cartes. Ça fait 6 peut-être pas suffisant si, quoique que pour 3 mana 6 points c'est quand même gros. Euh... La question c'est est-ce qu'il... Ah non il a déjà joué un Chang donc normalement à gauche on est bon. Normalement à gauche on, on est bon. Donc ce serait quoi la clé Après il y a un play stature. Non. J'aime bien le Chang, euh, genre à droite avec Darkok, quelque chose comme ça. On se dit à gauche, il essaiera pas de se battre. Mais s'il se bat, il a, il a gagné. Mais on va dire qu'il essaie pas de se battre. Et à droite. Euh... Comme ça, même si ça revient au même. Là, où, franchement, on peut partir. Là, d'ailleurs, je me tâte si je dois pas partir. Euh. Je crois dans cette situation là Que je pars Mais bon Pour la vidéo je vais rester Mais je pense qu'ici je pars Même si en vrai euh, Notre play il est quand même très intéressant Donc c'est Franchement je pars Mais je suis pas certain de moi Bon il a quand même plus de points que moi notre de... Ouais, Il a quand même plus de points Ouais notre Darko qui est pas assez gros C'est dommage Il y avait de l'idée Il fallait qu'il joue le Dino Il fallait qu'il joue juste le le euh, genre rock Live sur une ligne il aurait pu faire rock like bon c'est dommage mais bon je pense qu'on serait parti hein. là clairement on aurait on, a, on aurait joué que, que 4 points je pense oh la Chavez bon, j'ai déjà une Chavez en en rêve blanc bon pour le moment ça se passe pas très bien mais euh, encore une fois ce deck là il a été euh, c'est probablement le deck le plus joué sur les 2-3 derniers jours par beaucoup beaucoup de streamers et de bons joueurs c'est euh, le deck qui a le meilleur win winrate hein, sur les derniers jours donc euh, là on a une Curve, en tout cas on a Nebula, je pense pour moi. Nebula c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un snap. La carte est vraiment euh, hyper hyper forte dans ce genre de deck. Donc voilà, ça se passe pas bien mais ça veut rien dire. Hein. Parfois on enchaîne euh, euh, plein de victoires avec un deck euh, entre guillemets pas méta et parfois on enchaîne des défaites avec un deck méta. Encore une fois, ne soyons pas... et ne, so Enfin ne soyez pas result oriented. Parce que si vous l'êtes pour moi, ça veut dire que vous l'êtes vous pour vous quoi. Euh, ok Doki. Morphy ça peut être rigolo. Morphy ça peut être assez rigolo. Le raft. Le raft, le raft. Euh, on va Morphy. Est-ce qu'on Morphy maintenant ou on attend un peu Non, j'ai je vais, je vais envie de faire des points sur le raft. Juggernaut. Bon, en vrai ça me va parce que ça ramène la witch. Ok. C'est quoi le play C'est Darkoq ici Je crois qu'on va Darkoq là... Oh, J'ai quand même envie de le gagner ce raft Ah bah on le gagnera pas, enfin on le gagne en termes de points, mais on le gagnera pas en termes de... Ok le Black Bolt est cool euh, Donc là on pourrait piocher Morales au prochain tour, donc peut-être qu'il faut déplacer parce que si on pioche Morales, on aura Shuri, Stature et Morales. Donc là, vous voyez, le fameux play où on essaye de... On va, on va le déplacer là, même. On essaye de tourner autour de, de, de l'adro, justement, de notre pioche. Et le Odin qui saute. Pas mal. Ah, il aurait, dans tous les cas, fait ça. Bon Bon là, donc on a euh, la chourie à gauche avec la stature, ça fait beaucoup de points. Speeder à droite ou Speeder au mid Speeder au mid en vrai. Let's go Vous c'est sympa hein le dernier tour là et vraiment il n'y a pas de Chang-Chi, il n'y a pas d'enchantresse. C'est assez tricky. C'est très très très agréable Et c'est très fin comme deck en fait Évidemment, si vous jouez contre un deck bien bourrin Un deck de points Typiquement contre un Lock joe. Alors il y en a moins des Lock joe Parce qu'en général ils sont beaucoup plus fragiles À Enchantress, à Changchi, etc Mais euh, si vous jouez contre un deck euh, bah, euh, Bien bourrin en points Bah forcément vous êtes derrière Typiquement après Si vous jouez contre Patriot par exemple Ouais, J'avais peur de Surfer C'est pour ça que j'ai préféré euh, Balancer au mid Super super, super. Donc si vous jouez contre euh, ouais, un deck un Lock joe classique, un Lock joe Thor, un logjo ongoing, euh, un deck patriote un deck euh, ouais de manière générale des decks de points qui vont vraiment ne pas considérer... Et encore, on fait des points avec ce deck, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire euh, Le, le match-up peut être un peu compliqué, mais justement contre tout ce qui va être un peu tricky, et la méta à l'heure actuelle il y a ça, alors évidemment ce deck là il peut passer de top méta à euh... Pas à un mauvais deck, mais à pas méta. Vous voyez, typiquement, si dans la méta, d'un coup, les joueurs ils commencent à enlever Chang-Chi Enchantress, il bah, y a un peu moins de sens de jouer ça. Ou en tout cas, on partira peut-être plus sur une version combo avec Moon Girl. et le problème, c'est que la version combo avec Moon Girl, elle a aussi des grosses, grosses faiblesses. Euh, la Wave, par exemple. La Wave euh, est, est relou parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent Wave. Il y a les Doom Wave, il y a les Thanos Wave, il euh, y a les... Death wave et euh, le problème c'est que elle, elle bloque votre stature quoi. Spider Morales et Infinote, Donc là il snap et on est censé partir. Après on a Chang-Chi. Quoique on a Chang-Chi. Ça dépend Madro. Normalement il est censé snapper quand même. Hein. C'est un snap opportuniste. Il va pas me faire partir parce que justement j'ai le fameux. J'ai le fameux Chang. Mais en vrai. Euh... Après c'est quoi C'est une version Lockjaw C'est une version Dracula Version défausse, c'est la death est parti, donc c'est une version ELA. Euh, ok. Nebula. Je pense qu'il va, va pas tout mettre à gauche. Donc là, Nebula est cool. J'ai presque envie de snapper même si ça me Non. On, on va être euh, sérieux dans cette game parce que je pense que je suis quand même vraiment derrière et le fait de snapper lui donne de l'information sur justement la présence de, du Chang-Chi dans ma main. Euh. Dark Oak, juste Elko Magneto qui saute Giganto qui saute et ça, ça meurt. Bah, le problème, c'est que il va y avoir une Ella. Ouais, mais bah, là, on a quand même des trucs. On va snap. Là, on a quand même une belle combinaison. Hein. Dubili, qui peut ramener Ella, qui peut ramener un monstre. Play, là. Ok, donc là, il est en mode top deck. Là, il est en mode top deck. Donc, euh, une chance sur 4 de piocher Ella. Donc, c'est bon pour nous. Hein. Sachant que quand bien même, il piocherait là là, ça fait quoi Ça fait 8, 9, 10, 11... Et lui, il a 11. Et on a la Nebula. C'est bon. Après, c'est moi qui démarre. Donc, je libère une place ici. Non, je pense que c'est quand même le play. Ok. Je pense que c'est quand même le play. Bon, ça, c'est des decks euh, bien risqués. Mais euh, en vrai, c'est intéressant parce que justement, ils vont faire leur point sur le dernier tour. Donc, pas être trop fragile au Chang-Chi. Bon, là, il l'était avec son Infinote, mais Par contre, s'il snappait tour 1, il me faisait partir normalement. Vous voyez, là, il a perdu 2, alors qu'il est censé gagner 1, parce qu'il a pas snappé. Le snap, c'est pas juste gagner des points, c'est ne pas en perdre aussi. Euh... Ah, le Chang là-dessus, c'est presque un snap, je pense. Après, la main n'est pas folle, mais là, en vrai, si on snap pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, il y a le snap comme le pas snap, c'est pareil. Et après, ça dépend de votre façon de faire. Euh, moi, je suis très agressif, donc je la ligne agressive, mais si on prend la ligne classique, c'est vraiment pas choquant. Le Chugila Pas mal le là pour ça. Oh Bien fait, dis donc. Le Captain, Captain euh, Resultor-United aurait, <rire> aurait dit Vous avez bien fait, monsieur Ah C'est compliqué pour le Chang. On va attendre, hein. va déplacer le, le monstre comme ça ça nous permet d'avoir maïs morales au prochain tour ok euh, je pense on va, on va le faire maintenant ça voilà comme ça c'est fait on prend tout de suite les en les points comme ça c'est fait là à droite à gauche pardon je mets trois créas comme ça, il y en a une du Strange qui ira sur l'île au monstre, Vous voyez Et une seule. C'est ce que je veux. Ça, c'est 3 mana. Donc on va. Euh, ah, quoique. Enfin, finalement, on va déplacer. On déplace et on Black Bolt. On déplace et on Black Bolt. Comme ça, on a euh, Spider-Man à 1, Polaris et euh, la stature qui coûte 1. Et euh, Roxlite qui coûte 3, ça marcherait pas. Il y a Shuri qui coûte 3 avec Spider Morales, ça fait des points. Bah ouais, voilà, on a des trucs à faire. On oh, lui défausse une Valkyrie, c'est intéressant. La défausse, c'est cool aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Et défausse une carte de l'adversaire. Euh. La mystique, qui copie Soulstone. Je pense qu'il avait prévu justement de jouer Valkyrie. Donc c'est bien joué de sa part. Là c'est vrai que la Valkyrie elle saute, donc ça casse son plan de jeu. Mais Valkyrie avec ça, c'est génial. Après ça, ça bloque un peu. Ça peut le bloquer, vous voyez. Là, on a gagné au mid. Et euh, voilà, on a quand même la possibilité de faire euh, bah, de la belle magie. Alors ça... Ça et ça. OK. Victoire. Vous voyez, là, ça gagne bien. Comme quoi, on a vraiment enchaîné par trois games un peu compliquées au début. Mais maintenant, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours voir dans un volume. C'est pas le minimum, le volume le plus minimum, c'est la session. C'est-à-dire, euh, vous jouez 40 minutes, c'est 40 minutes. C'est pas une game, c'est une game parmi 40 minutes. Vous voyez. Mais de manière générale, j'aurais tendance à vous dire que il faut essayer de voir sur une semaine. Je pense que si vous jouez quotidiennement, allez, on va dire une fois tous les deux jours et un petit peu le week-end, genre une après-midi euh, soit le samedi soit le dimanche, essayez de, de voir une game, c'est une c'est euh, une partie d'une semaine. Vous voyez une game parmi euh, je sais pas 100 ou 200 games dans la semaine ça vous évite de tilter ça vous ça vous conforte dans le deck comme ça vous allez vraiment au bout du deck parce que là imaginez on sait pas que le deck il est top meta on fait quoi on prend le deck on joue on fait 3 défaites à la suite on se dit bon il est pas bon et on, et on le range vous voyez c'est dommage c'est dur à contrer en plus hein, ce genre de deck enfin c'est pas vraiment contrable hein. euh, ok doki Rock slide, ça me plaît. Nebula c'est.. Okay. Oh il va pas jouer sur l'île de Mur, c'est bizarre. Orbius. Ah. Il avait peur peut-être de chang -Chi. Donc là on va Nebula ici. Non, euh. Ouais. On a pas vraiment le choix. On bah, va Nebula là. Il va jouer là, mais après au pire on a Chang-Chi. Et on va jouer le Dark Oak maintenant. Ou bon, on attend Normalement il n'y a pas Chang-Chi dans un deck des Je pense que je vais jouer mon Dark Oak maintenant. Cool, là. On peut faire ça et ça. Il y a quand même de la défausse dans son deck hein. Ça reste un deck défausse hein. Donc euh, je pense qu'on va quand même garder. va <rire> quand même garder stature. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Faire ça et ça. Là il va quand même faire un modoc ou un Elko ou un truc comme ça j'imagine. Pas de défausse, ça, ça me paraît très bizarre. Ok. Donc, on va pouvoir euh, chang à droite sur son Modoc. Ça, c'est intéressant. Ou euh, sur Morbius. Et Morbius, on le bat en fait déjà. En vrai, Morbius, on le bat déjà. Euh, là, ça nous ferait combien Ouais, ça ferait beaucoup. Hein. C'est ça, hein, je pense. est hein. que j'ai vraiment besoin de 9 au mid Non. Attends. Là voilà, il a Chavez et il peut faire euh... après il va jouer quand même plusieurs cartes. Il y a des swarms. Pas évident. J'aime bien ce J'aime bien ce play. On va voir si ça suffit. C'est vrai que on aurait presque... Ah non, Stature, elle coûte 1. J'aurais pas pu la jouer sur Club Elfire Et donc, il gagne à gauche. Je pense que... Je gagne à droite, hein. Normalement, avec l'île de Mur. ouais. Ok, super. Vous voyez le nombre de points, là Encore une fois, hein, je répète, mais on a fait 3 petites défaites à la suite qui ont été... Euh... Vous voyez, on a... pourtant, on a snappé T1, mais on a perdu 2-2-2. Et derrière, bam, bam, bam. Enfin, 2-2-4, on a perdu. Et derrière, on enchaîne. Ouais il est super sympa ce deck. Et franchement la stature, je pense que si elle descendait en pool 3 en juin, pas forcément craft safe. Le fait qu'elle soit en juillet, je pense que ça, ça, ça rend le truc cool. Nebula, waouh. Oh, bah là double Nebula c'est quand même vraiment incroyable. Hein. Double Nebula, le gars il, peut, il va pas toucher terre. Hein. Il faut qu'il aille sur toutes les lignes. On a le Nightcrawler avec la, le Morales. Oh, ça me plaît. Hein. Ça me plaît. faut juste voir le lieu de, de droite. Oh, il y a Sunspot aussi. J'aime bien Killmonger, lui. Hein. Ah, le Shugila, c'est chiant. Bah, c'est chiant pour les deux. Hein. Euh... On va pas déplacer maintenant, vu qu'on a Rock Slide au prochain tour. D'ailleurs, c'est une erreur, ce que j'ai fait. J'aurais dû jouer Nightcrawler. Parce qu'en vrai, j'avais j'avais pas de T3 à part Polaris. J'aurais dû... Il n'y a pas d'impact que j'aurais jamais joué ici. Hop les. Donc, ouais, ça va être ça. Hein. Nightcrawler. Enfin, ça va être Rock Slide. Into Black Bolt. Déplace à ce moment-là. Et derrière, on a Stature qui coûte 1. Morales qui coûte 1. Plus d'autres cartes. Moon Girl. Donc, il joue une version sûrement euh, Stature. donc on a dit qu'on déplaçait hein. après on déplace pour lui aussi mais bon il joue pas forcément euh... en vrai s'il joue Ant-Man et tout il joue pas forcément il décide de passer ça veut dire qu'il a des que dans la main ça ça fait un peu flipper il a des que dans la main on a le Chang et c'est lui qui démarre honnêtement euh, je crois que cette gamme elle est perdue parce que là il a.. Quoique il a pas Black Bolt. Donc il a pas. On va dire qu'il joue pas stature. Enfin, S'il a stature en main et qu'il a pas eu Black Bolt, c'est pas de peau pour moi. Ah non, c'est lui qui a défaussé, je suis bête, c'est pas moi. Il euh... la joue quand même On va faire ça, ça là, ramène Nebula à gauche, non il va déjà ramener un truc ici, on, va, on fait ça pour enlever un peu à gauche, il décide de partir, j'aurais joué cette game honnêtement, j'aurais joué cette game, même si c'est compliqué avec les chiolques, et j'aurais joué cette game par contre, clairement, ah c'est trop cool hein, Franchement et vraiment il y a plein plein de combinaisons N'hésitez hein. pas à... par exemple vous pouvez jouer des fausses Vous pouvez jouer euh, Black Bolt Stature Rock Slide, Dark Oak Korg, Zabu Et vous jouez euh... Enfin bah, Après c'est compliqué Dark Oak, Rock Slide, Zabu Avec Bucky Barnes, Carnage etc Mais... Et vous pouvez partir en mode euh... bah, Stature, Black Bolt Polaris, Nightcrawler, Nebula euh, et euh, et Morales. Et le reste, vous faites en Bucky Barts, par exemple. Ça existe. Vraiment, c'est à. Voilà. Vous, vous, vous avez votre combo Stature Black Bolt et après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez jouer un peu plus défausse. Par exemple, si vous jouez Moon Knight, vous avez le droit de mettre Moon Knight. Dans ce cas-là, mettez un Ghost Rider. Vous voyez, ça marche bien. Prochain tour, on fait quoi on bah va sûrement euh... bah rien faire au prochain tour. que je fais ça Je vais pas rien faire au prochain tour. Mais... Non. Ouais, on, va, on va polluer son deck. On va barre de, barre de lucre, remonter le rock slide. Bam bam, deck tout pourri. Et lui par contre on va vraiment le jouer. La wave. Euh... Bah ça peut être Galactus sur le monde quantique Galactus sur le monde quantique ça nous bat à part si on a Dark Oak le Black Bolt comme un c'est pas sûr hein. partons du principe que ce n'est pas sûr j'ai pas envie de Black Bolt je crois que j'ai vraiment envie de Rock Slide je veux lui polluer son deck au maximum je crois le plus tôt possible Docteur Octopus, ok. Le Chang serait bien. Oh pas ouf. Ok. Euh, on va Black Bolt. Bon, je pense que j'ai perdu, hein. Ah il snap ouais. Euh, je suis bloqué au mid. Et, euh, et en fait je peux gagner à droite assez facilement avec Darkhawk. Mais par contre euh, bah, à la gauche on est un peu bloqué. Donc euh, non là je pense que c'est on doit tout simplement partir, hein. on a une belle sortie mais et euh, je pense qu'on est derrière. Je pense qu'on est derrière. Bon, ça va être la... Vous voyez, on snap quand même souvent euh, agressivement avec ce deck, hein, c'est bien. Les, les decks, plus on snap, plus ça montre que le deck est fort, en tout cas que les combinaisons sont évidentes à comprendre. Donc là, vous voyez, le nombre de snaps T1 qu'on a, qu a, qu a fait dans cette partie, ça veut vraiment dire que le deck a beaucoup beaucoup de puissance, quoi, parce que plein de combinaisons, on a, on a snapé. Voilà bon, par contre, on ne va pas le faire. Il est devant, hein. Après il a fait Timestone T2, c'est assez bizarre, ça veut dire qu'il joue une version Dark Oak, j'imagine. Le Chang'e qui saute, la stature qui saute, ah, c'est dommage. Euh... Ouais, je vais la jouer cette game quand même, je pense. Franchement, je pense que je vais quand même... Parce que le fait qu'il joue un Thanos, déjà ça rend Dark Oak bien meilleur. Ouais, ça rentre à nos bien meilleurs. Là, on pourrit notre deck. Pas la fin du monde. Pourri. On peut shuri Black Bolt. Ça fait quand même des points. Ouais, vous voyez, 8 cartes dans le deck. À moins qu'il arrive à trouver la pierre jaune. Ouais, je pense que c'est pas une situation où j'ai envie d'abandonner. Genre, je suis pas méga méga derrière. Genre, je suis un petit peu derrière et son snap, il est plutôt bon. Mais... Euh il faut, faut vraiment. Ok, donc ils ont une version Wave Killmonger. Euh, intéressant, Wave Killmonger. Ça a quand même beaucoup de points ici. Wave Killmonger. Euh... Bon, on n'a pas bout donc c'est chiant. Il y a eu combien de détruites Il y en a eu 4. Hein. Donc ça, veut dire que... ouais. ça veut dire que sa death elle coûte 0. Chiantos la death qui saute oh vamos sacrément vamos ah ouais ouais ok bon, on est devant à droite et on va Darkoque euh, bah à gauche non mais non il a 6 cartes dans le deck il n'y a pas euh, chi, euh, -hulk dans ses decks normalement il n'y a pas Hulk. il peut y avoir She-Hulk dans les premières versions il y avait She-Hulk mais normalement elle n'y est, est pas donc là, il va juste faire un doom ou un truc comme ça. Le doom ne fait pas forcément gagner, hein. il fait plutôt perdre même. Le hein. doom, il perd. Ouais, le fait. Vous voyez là, le Black Bolt, il carry quand même. Hein. Le fait de, de, de détruire ça, il est vraiment sublime. Hein. Je crois que c'est la carte la plus belle que j'ai. Le Black Bolt, là, il est incroyable. C'est Lockjaw ça ou quoi Ça doit être son chien. On va dire que c'est Lockjaw. C'est juste un chien de base. Hein. Aéro. Ah. Ah, GG, GG. Ok. Euh, intéressant. Donc, il avait quand même dans sa version. Vous voyez, dans une version classique, là, on gagnait. Et dans les anciennes versions. C'est pour ça que... Ancienne version ou nouvelle version, vous voyez, ce qui... En fait, c'est vraiment... Euh, justement, les anciennes ne sont pas forcément plus mauvaises que les nouvelles versions. C'est juste que, voilà, les métas, elles, elles évoluent. Euh, le problème de la Shi-Hulk, c'est qu'elle prend Shang-Chi. Donc, en général, elle a plutôt été retirée pour Odin, par exemple. Euh, mais c'est vrai que, que la mettre vous voyez, c'est surprenant. Là, en tout cas, dans cette situation-là, c'est surprenant parce qu'on se dit, il n'y a pas la Shi-Hulk et elle arrive. Enfin, voilà, bref. Mais vous voyez, ça fait gagner des cubes. Vraiment, la surprise est importante. Et vu qu'il n'y a pas de mauvais deck dans ce jeu... Euh, tu peux prendre un deck Destroyer de, qui existe depuis 6 mois, le retravailler un petit peu, et en fait, tu as une super liste, et pourtant, c'est un vieux deck. Enfin, voilà, bref. Mais euh, cette game est cool et elle montre vraiment tout, tout ce que peut apporter le Marvel Snap. Merci à tous, je vous embrasse fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout ce deck qui est une vraie, vraie, vraie merveille. Si vous avez de l'argent à investir, enfin, de l'argent des jetons collectionneur à investir dans une carte ses stature. après il y a quand même beaucoup de très bonnes cartes qui arrivent comme Iron Lad entre autres euh, je rappelle que le jeu concours pour enfin euh, oui le jeu concours pour gagner un jeu gratos sur Instant Gaming euh, continue en mai euh, donc c'était le cas en avril et c'est le cas en mai donc vous avez un petit lien dans les commentaires et description de la vidéo euh, c'est pour gagner un jeu c'est marqué vous cliquez dessus et vous avez juste à faire un clic et vous pouvez être tiré au sort à la fin du mois et gagner un jeu gratuitement donc n'hésitez pas sur ce merci à tous et à très bientôt salut tout le monde